Louez Dieu du haut des cieux, alléluia. Louez-le sur toute la terre. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous son peuple. Tout ce dimanche bonheur Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur Je veux te chanter Seigneur Alléluia Puisse le tout mon trésor Alléluia Que ton nom soit béni notre Père Céleste et notre Dieu nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs, notre Dieu. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive, mon Sauveur, et tu es celui qui ordonne et la chose existe. Nous voulons te remercier, notre Père, pour la santé, pour le souffle de vie, pour le mouvement et l'être que tu as accordé à chacun de nous, notre Dieu. Seigneur, pour ce privilège que nous pouvons avoir aujourd'hui de nous tenir dans ta maison éternelle, afin de te louer, de te glorifier, Seigneur, et surtout, par-dessus tout, Écoutez encore nous parler aujourd'hui, mon sauveur. Nous voulons, Seigneur, comme des disciples, Seigneur, s'asseoir à tes pieds et nous, nous, que tu nous enseignes, mon sauveur. Bénis, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, notre pasteur que nous voulons encore te confier, Seigneur. Tiens-le dans le cœur de ta main, mon sauveur. Il a besoin de toi, Seigneur Jésus, afin de parler que de ta part, de ta part mon sauveur. Tiens-le réellement, soutiens-le, conduis-le, mon sauveur. Inspire, mon père, que tous nos frères qui sont en connexion soient aussi bénis, ô oh, Jésus Christ, mon roi. Sois avec nous pour le temps que nous allons passer. Seigneur, comme Marie, nous aussi, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Viens, toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos soucis, toi qui connais nos problèmes, Seigneur, toi qui connais nos préoccupations. Viens réellement et réponds. Tu es le maître tout-puissant. Tu es le bon berger. En toi seul, nous nous confions. En toi seul, nous nous abandonnons, Seigneur. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin et que réellement toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de notre Père. Réellement, prends le contrôle. Bénis tous nos frères qui son connexion, que la louange et l'honneur te reviennent dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié et remercié Père Amen. Amen Que ma vie soit une fleur Alléluia Un parfum pour toi Seigneur Alléluia Que ma vie soit une fleur Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia. Que ton nom soit béni notre Père, qu'il soit vraiment exalté encore aujourd'hui, parce que chaque jour qui passe nous rapproche davantage de ta venue. Nous voulons te dire vraiment merci Père. Pour cette grâce que tu nous témoignes encore De pouvoir nous retrouver ici dans ces lieux Seigneur nous pouvons avoir la grâce De chanter les chants de Sion pour ta gloire Merci encore pour mon frère Merci encore pour ma soeur Merci pour nos enfants, mon bénémoine Patri Bissan, et aussi nos petits-enfants, Seigneur, pour tout le bonheur que tu nous accordes, la grâce de pouvoir marcher dans ta maison, marcher avec toi, Patri de nous retrouver aussi dans ta maison à toi, mon bénémoine, Père Dieu. Et de voir combien ta main, elle est vraiment puissante, mon sauveur. Agissant encore aujourd'hui, mon Patri Patibisson, d'avoir aussi entendu le chant des sillons qui ont été chantés, Seigneur. L'inspiration que tu as ici à voir conduit encore davantage, mon roi. Tu es celui qui nous inspire encore dans toutes choses, mon Père Saint. Nous te disons merci encore, notre Dieu, parce que tu es celui qui nous éclaire encore dans ce temps où nous vivons mon sauveur. Merci vraiment pour ta présence divine et glorieuse mon sauveur. Merci réellement de ce que tu nous parles encore aujourd'hui, Père au oh Dieu. Au travers des chants, des cantines, les témoignages qu'on peut entendre, bénémoine Père Tu agis comme tu le veux, mon bénémoine Père. C'est pour ça que nous t'aimons encore davantage. Fais ce que tu veux comme tu le veux, mon roi. Nos yeux sont simplement fixés sur toi. Parce que de toi, nous apprenons encore beaucoup de choses, mon bénémoine Père. Nous avons besoin de toi pour apprendre encore davantage, mon roi. Taille-nous notre Dieu dans notre façon de être béni, Père Dieu, parce que nous voulons te plaire en toutes choses, mon Père. Nous pensons aussi à tous nos frères de soir, Père Dieu. Aujourd'hui, ce matin, ils sont là dans différents lieux pour te prier, te louer, te glorifier, Père Tissant. Ceux qui sont sans condition encore aujourd'hui, Père Tissant, dans chaque endroit où ils sont, Père, qu'ils soient vraiment bénis, Père. Merci Père Saint-Dieu pour les psaumes. Merci encore pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, Père Tivissant. Nous implorons ta grâce, nous avons failli, Père Tubissant, puissions encore. Nous pardonner encore, notre Dieu, nous laver encore ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons tout faire un soit agréable à toi, mon Père Tivissant. Béni sois-tu encore aujourd'hui, car nous t'avons aussi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ, de Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous réjouissons de cette grâce et de ce privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble dans cet endroit où le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver pour le louer et le glorifier. C'est sa volonté à lui. C'est pour ça que nous lui implorons la grâce qu'il puisse aussi s'est révélé à nous comme nous l'avons entendu dans psaumes, il révèle sa parole à Jacob qu'il puisse nous accorder cette grâce de trouver grâce à ses yeux pour qu'il se révèle aussi à nous afin que nous puissions aussi réaliser les choses qu'il déploie encore en ce temps et surtout dans la marche au point où nous en sommes avec lui pour que nous puissions nous préparer aussi de la bonne manière soyez donc le bienvenu et que le Seigneur vous bénisse vraiment voilà, chacun de vous nous nous régissons lorsque nous pouvons avoir de tels moments ensemble dans la maison du Seigneur et qu'il y a aussi la joie de pouvoir aussi réaliser que notre Dieu n'a pas changé, qu'il est vraiment toujours le présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme vous pouvez le constater, la parole de Dieu est demain toujours la parole de Dieu. Ce que le Seigneur déclare de sa propre bouche, cela est là et certainement la chose sur laquelle nous devons veiller parce qu'elle doit réellement s'accomplir. On peut négliger beaucoup de choses, mais jamais négliger la parole de Dieu. Parce que nous avons l'expérience de voir que même dans les temps anciens, il y a eu des gens qui étaient très intelligents, très scientifiques et très mathématiques, ainsi de suite, et qui se sont confiés dans leurs pensées et en ayant négligé effectivement d'une manière simple ce que Dieu pouvait arriver à pouvoir dire. Cela nous rappelle au temps de Noé, où réellement tous les hommes étaient tellement si intelligents, et la science avait atteint aussi un hein, summum aussi plus grand. Les gens doutent de cela, mais c'est parce qu'en fait, on ne regarde pas bien les choses. Si vous regardez par exemple les, les, les pyramides qu'on a construites le temps de Pharaon, jusqu'à ce jour, même la science d'aujourd'hui n'arrive pas à pouvoir comprendre comment ils ont pu élever de tels blocs jusqu'à ce niveau-là. Ils ont bien calculé, ils ont bien fait... La construction de, de, de la pyramide a toujours été un mystère jusqu'à aujourd'hui. Parce que même la manière dont cela a été posé, mais vraiment avec précision, avec des constructions à l'intérieur, les scientifiques, les historiens se posent toujours des questions. C'est parce qu'ils avaient atteint un niveau assez élevé de connaissances, effectivement. Et voilà que c'est cette période-là que Dieu vient avec une parole tout à fait simple en ayant utilisé un homme tout à fait simple aussi, du nom de Noé, en disant qu'effectivement, que toute cette terre, effectivement, et tout ce qu'il a créé, effectivement, sera donc détruit par l'eau. Et l'homme intelligent de l'époque, effectivement, scientifique, évidemment, et qui a sa connaissance, il avait le droit de pouvoir douter. Oui, il avait le droit de pouvoir douter. Parce que, tu viens avec une parole qui dit que la terre va être détruite par l'eau. De quelle eau Alors, les quelos, cette terre pourrait être de quelle quantité de ça viendra d'où Parce que depuis que nous existons, on n'a jamais vu une goutte d'eau. Donc il n'y avait pas de pluie. Ça je crois que vous le savez. C'est que depuis que les cieux et la terre étaient créés, il n'avait jamais plu. Donc l'homme qui était sur la terre n'avait jamais vu une goutte d'eau qui tombait du ciel. C'est vous et moi qui voyons la, le, le, le, la, la pluie ainsi de suite. Donc l'homme n'avait pas vu cela. Alors tu viens, tu dis à cette personne-là que, bon, Dieu m'a dit que répandez-vous parce qu'il va détruire cette, eau, cette terre par l'eau, effectivement, ben, logiquement, l'homme normal, il va vous dire que vous êtes un fou. C'est sûr et certain. Évidemment, parce que, logiquement, intellectuellement, c'était impossible de pouvoir arriver à pouvoir voir cela. Mais nous avons vu que même l'histoire, aujourd'hui, parce qu'on peut dire, bon, c'est toujours la Bible, même l'histoire. Vous pouvez aller chuter dans la bibliothèque, effectivement. L'histoire vous parle qu'il y a eu ce qu'on appelle les déluges. Qui a fait que même la terre a eu à pouvoir avoir en fait une secousse. Ils savent cela, même les scientifiques. Et les déluges est venu quand, effectivement Mais quand Noé a eu à pouvoir avec les hommes Et les hommes, dans leur intelligence, avec leur science, ne pouvaient même pas croire, parce que c'était impossible, que de l'eau de l'eau puisse quand même submerger la terre. Où s'est trouvé ces eau là Parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais quand Dieu dit quelque chose, on n'a pas besoin de voir pour croire. on doit simplement lui faire confiance. En fait, il a toujours prouvé que tout ce qu'il dit est toujours vrai. Il n'a pas besoin de discuter avec nous. Non, il n'a pas besoin de discuter avec nous. Il a simplement besoin de pouvoir démontrer que ce qu'il dit est vrai. C'est pour ça qu'on dit que lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il interprète sa parole. Il n'a pas besoin de moi pour interpréter sa parole. Non, lui-même, il sait interpréter sa parole pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Enfin de pouvoir témoigner aux hommes que ce que moi j'ai dit, ça s'accomplit toujours. Les déluges ont eu lieu. Et c'était quoi C'était de l'eau, effectivement, qui a eu à pouvoir submerger effectivement la terre entière. Et que tous ceux qui étaient sur la terre, sauf Noé et sa famille, et puis que les animaux qui ont été donc préservés, effectivement, dans l'arche. Dieu est toujours sage. Il est vraiment extraordinairement sage. Il a demandé à Noé de fabriquer l'arche, effectivement, et les animaux sont entrés. Les animaux qui ont obéi, effectivement, ont été aussi sauvés. C'est comme ça que nous avons encore des animaux sur la terre aujourd'hui. Parce que Dieu les avait pas. Donc, si déjà les animaux pouvaient obéir à Dieu, mon Dieu, comment un homme ne pouvait pas obéir à Dieu Ça, c'est quand même fort. Bon, évidemment, on dit que nous sommes plus intelligents que les animaux, mais ils ont prouvé quelque chose de particulier à ce moment-là. Même plus intelligents que les scientifiques, parce que... Ils sont venus un à un pour rentrer effectivement dans l'arche que. Je crois que je crois que les gens quand même qui étaient intelligents, cest pour dire qu'il y a quand même quelque chose de, de bizarre, quelque chose de bizarre. Cet homme, on connaît bien, Noé. bon, il n'est pas très intelligent, il nous parle de va, y avoir des luttes, effectivement, c'était puis. Ce qu'on trouve de bizarre, quand même. Et puis bon, là, ce qui confortait tellement aussi leur façon de pouvoir voir était que, bon, ils pouvaient peut-être voir que bon, s'ils construisent cette arche-là, ils pouvaient quand même le mettre près de, de la rivière ou, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça qui fait que hein, ça peut flotter, monter. Mais ils construisent quelque part où il n'y a pas d'eau. oui, là où il faisait ça, son arche, il n'y avait pas d'eau. Et puis, après avoir prêché, et puis ils voient, bah, il était toujours de fou, puis ils voient effectivement que, tiens, c'est quand même bizarre, et on voit quand même que les animaux, il y a le couple des, des ceci, des éléphants, des ceci, qui, qui viennent deux à deux, hein, même des tortues, hein, deux à deux, Rrr, chacun rentre dans l'arche. Déjà, l'effet de voir quand même ce phénomène, devait quand même nous tiquer quand même, Hein, on voit, euh, par exemple, bon, euh, prenons l'exemple, par exemple, exemple bon, une un antilope ou, ou un cerf qui rentre avec un lion. Donc, vous voyez donc les lions, lion et la lionne, et puis, euh, cerf, ces deux-là marchaient comme ça, sans se manger. Quand même, quelque part, il doit y avoir, qu'est-ce qui te réveille quand même. Et puis, on voit deux à deux, ils vont où Mais c'est les fous, là. c'est quand même, dit, mais est-ce qu'il est vraiment fou À tel point que, quand même, qu'on voit quand même des animaux, qui marchent effectivement, bon, si elle avait deux, on dit, bon, ok, ça on peut comprendre. Mais là, on voit quand même plusieurs qui viennent, hein, puis deux qui rentrent, et puis deux qui suivent, effectivement, à un moment on dit quand même, non, ah, mais je suis un être humain quand même, je dois réfléchir. Parce que ça, c'est comme si, vous savez, euh, d'après ce qu'il est dit, lorsqu'un tremblement de terre avait avoir lieu, effectivement, à un endroit, les gens de ces pays-là, effectivement, cette contrée-là, ils sont prévenus d'une certaine manière qu'ils voient que les animaux. Les oiseaux commencent à pouvoir partir. Les animaux fouillent quelque part. Donc, ils comprennent qu'il y a un danger. Donc, les animaux, déjà, sont prévenus avant. Alors, quand tu vois les animaux commencer à fouiller, tu regardes, il n'y a rien. Fouille. Parce que... Ah ben oui, non, parce que là, c'est un signal. Parce que tu le vois, il fouille. Il, il, il ne fait même pas, même pas attention à toi. Ah ben oui, ce qui veut dire qu'il y a un danger qui vient. Et après, quelques temps comme ça, on voit le tremblement de terre qui vient. Et beaucoup sont morts, en fait. Donc, nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, a une façon de pouvoir faire les choses de telle sorte qu'effectivement, que ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, peu importe, que même si quelqu'un ne le croit pas, mais cela doit s'accomplir parce qu'il doit s'honorer lui-même. Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles ces derniers temps, je pense que vous avez entendu. Il y a un message, je crois, qui est adressé à tout le gouvernement, à toutes les églises, donc à tout le monde en fait. Qui a adressé ce message, effectivement, c'est le pape. Il a donné rendez-vous au chef du gouvernement, chef d'État, effectivement, je pense, à, au Vatican, donc à Rome. C'est à Rome qu'il a donc donné son invitation. Et on les a passés, je crois, à différentes des télévisions, je pense, effectivement. Donc tous les dirigeants du monde, évidemment, vont se retrouver, c'est l'invitation, Je pense qu'il a fait ça, il a invité ça, je crois, je au mois de mai. Ces, vers le mois de mai, effectivement. Alors l'invitation consiste en quoi, en fait Il veut que tous ces hommes-là... Vous suivez tous ces hommes, donc, parce que vous savez, qui sont ceux qui dirigent les pays, ce sont des hommes d'État. Donc les présidents, qui sont là, effectivement, qui sont les chefs de l'État, comme des rois. Donc et les rois et les présidents, tous doivent se rassembler. La preuve, c'est que vous voyez quand même que quand l'un devient président ou roi, il faut qu'il aille quand même s'incliner et, et, et saluer euh, le roi. Donc euh, ah non, mais il ne peut pas manquer, parce que ça c'est déterminé. Vous savez pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison Mais, mais lui-même, le, le pape, vous n'avez jamais compris qu'en fait qu'il est le chef du gouvernement lui-même, parce qu'il est, il est, il est considéré comme un roi, parce que l'église catholique a des ambassades partout. C'est une autorité hein, qui que reçue comme un président, et, et un, en fait, lui, il c'est le titre de roi, parce qu'ils ont des chances des ambassades. Parce que si vous n'avez pas un pays, vous ne pouvez pas changer des ambassades. Est-ce que vous suivez ce que je dis parce que vous devez vous poser la question, mais il est, il est roi de quoi et de qui Parce que normalement, les le rois sont ceux qui sont qui dirigent en fait des pays, qui sont les chefs dans des pays comme la Belgique, effectivement, la Suède, et d'autres pays, vous connaissez. Mais alors, si lui, il est roi, alors qu'il dit qu'il est le successeur de, de, de Pierre, est-ce que vous suivez Vous connaissez quand même, non Je ne vois rien. Il est le successeur de Pierre, vous connaissez Non, c'est ce qu'il a dit. Et on se pose la question, est-ce que Pierre a été le premier roi s'il a été le premier roi, il était le roi de quoi Et de quel empire, de quel royaume Vous comprenez Parce que pour, pour preuve qu'il dit qu'il est le successeur de Pierre, les le flags, dont les drapeaux du Vatican. Vous voyez les clés, non? Vous voyez les clés Vous avez déjà vu ça Si tu n'as pas vu cette chose, la photo. Et c'est les clés. Donc les clés, ça veut dire qu'il dit que... Parce que le Seigneur avait dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16... Verset 13, il dit, dites N'équilibre-vous donc que je suis mon fils de l'homme ?» Vous connaissez, non oui. Votre attention, ma soeur. Et ce qui fait que tous les autres ont proposé, que, ont dit, il, y a, il y a les indices, et cela. Et qu'est-ce que Pierre a dit ?« Tu es le Christ, le fils de Dieu. Oui. » Voilà. Il dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il dit, « Les portes de l'enfer, ce jour de mort, ne faudront pas contraire, n'est-ce pas ?» Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre. » sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. N'est-ce pas vrai eh C'est ce que l'apôtre... Enfin, c'est que le pape, il dit que comme il est successeur de Pierre, ça veut dire que Pierre lui a aussi donné les clés. Mais en fait, on se pose la question de savoir à quel moment Dieu lui aurait donné les clés. Enfin, Pierre lui aurait donné les clés, parce qu'on sait que Dieu a donné les clés à une seule personne. Il n'a pas dit à Pierre, ça sera à transmettre... Vous voyez, frères et sœurs, ne fût-ce qu'en pensant simplement, Dieu, <rire> Dieu n'a pas dit qu'il y avait succession de clés. Non. Non. Non. Non. Non. Une clé à un homme. Eh bien, s'il a été cette clé, c'est terminé. Ah, ouais, Est-ce que vous comprenez ah, ouais. Maintenant, on nous fabrique, on nous montre l'image des clés. Oh, c'était, vous savez, c'était symbolique. Quand on parle des clés, c'est symbolique en fait. Parce qu'il n'a pas dit que je, je te donne les clés comme avec les ouvertures. Il bien, c'est des vous comprenez Ah ben vous voyez, vous, c'est ça, c'est ça, ça. Vous voyez les clés, je ne sais pas si ça va ouvrir quelle porte. Ils sont bien faits comme cela, comme vous le voyez. C'est comme ça, c'est Les clés, les clés, les clés du royaume avec les souverain pontif, avec tout ce qu'il a. Donc, c'est comme ça que vous voyez bien que il, il, il dit qu'il bon, qu détient donc de la succession, de, de, mais on devait quand même lui reposer la question. Juste une question, dit moi. Mais, mais, mais, comme, vous savez comment il s'appelle Le souverain pontif. Ah, vous n'étiez pas au courant oui. <rire> L'image était de... <rire> Le souverain pontif. Et si vous remarquez très bien quand il se couronne. Là, quand tu me c'est écrit sur Satiane, mais ici on ne le voit pas, mais dans la, dans la, dans la brochure et la lumière fire, vous la verrez bien. Et Vicarius Philidei, souverain pontif. Vous savez, euh, le titre de souverain pontif, vous ne le trouvez jamais dans la Bible. Hein? Non. Oui, c'est même un souverain sacrificateur, vous comprenez, mais jamais un souverain pontif. Mais d'où vient le titre de pontificat Eh bien, ça vient de César. Vous comprenez donc les rois, César et tout ça, César qui dominait, parce que César, ce que nous avons aujourd'hui, les routes et tout ça, ça vient de César, Rome, Rome, Rome, Rome, Donc lui, il a pris tout. Et les pouvoirs du ciel, hein, parce que c'est de Pierre, non, la clé, et le souverain pontif et les pouvoirs de la terre. Vous comprenez maintenant Oui, c'est ça que vous ne comprenez pas. Donc le souverain du ciel et de la terre. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus. Et puis, quand il dit vicarius filidei, c'est le remplaçant de Dieu sur la terre. Donc, puisqu'il est le souverain pontif, tous les autres ne sont pas de souverain pontif. Ils sont simplement des présidents, donc de pontif. Vous me dites, mais lui, il est le souverain. Ça veut dire que toi qui viens de devenir président, tu dois aller vers le souverain pontif. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas que c'est monsieur ne pas, vous faut pas des abîmes. Non, non. Allez lire même dans les livres vous trouverez. Souverain Pontifex. C'est ce qu'il veut dire, en fait, de Pontifex Maximus. C'est du latin, non ah, Pontifex Maximus. Ça veut dire Rome. Bref, il a donc donné rendez-vous à... Tout simplement, rappel rappelle, puis on va lire l'écriture. Il a donné rendez-vous le 14 mars, le 14 mai, je pense, de cette année-ci, à tous les présidents. Il les a même invités lui-même. Il est passé à tes ans. Pour quelle raison Alors, l'objectif est de pouvoir faire, en fait... Et ils appellent ça, je crois que c'est... Euh, c'est un acte, comment ils appelleraient ça, j'ai oublié les termes, mais pacte, pacte éducatif, attends, il y avait aussi un autre terme, c'est ça, c'est un pacte éducatif. En fait, ils veulent en fait faire un règlement, c'est-à-dire un ordre où tous les hommes sur la terre seront éduqués à pouvoir réellement avoir la même éducation, la même façon de pouvoir voir les choses, la même façon, même dans les, dans les prières, dans, donc dans tous les domaines, on doit arriver à pouvoir voir en fait c'est la même chose. Et c'est lui en fait qui est l'auteur de la manière dont les choses doivent arriver à pouvoir se faire. Donc ils vont se retrouver pour qu'ils mettent sur pied, ensemble avec tous les présidents, un règlement d'ordre mondial. Que vous et moi, c'est là que vous devez réfléchir, effectivement, que la liberté, vous n'en avez plus. Lisez les programmes qu'ils proposent. Donc, la liberté, vous pouvez l'oublier. C'est-à-dire qu'ils vont bien réglementer les choses dans ceci, dans ceci, cela, dans cela, ainsi de suite, pour que tous les êtres humains sur la terre, je n'ai pas dit ça, moi, de ma bouche, c'est lui. Tous les êtres humains sur la terre soient éduqués, replacés dans... Comme on dit pacte éducatif enfin, Ah, mais tu es, Vous voyez bien que ce n'est pas moi, c'est le journal. Ah, merci beaucoup. Et le pape François lance le pacte éducatif en vue d'une humanité plus fraternelle. Le conçu du pacte éducatif est le de l'événement mondial qui s'est déroulé. Ah, ben voilà, c'est les 14, même c'est ma belle. Merci beaucoup, Maintenant, tu peux fermer parce que je ne vais lire tout le temps ici. Donc, vous comprendrez, c'est important que vous compreniez ces choses. Souvenez-vous. Dans les Saintes Écritures, il y a dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, vous vous souvenez, lorsqu'il est parlé de la bête. Et il fera que tous les hommes puissent faire quoi Adorer l'image de la bête qui parle n'est-ce pas Et puis il fera que riche, pauvre, esclaves, ainsi de suite, parce qu'il qu puisse avoir aussi une marque. De toute que personne ne peut ni acheter, ni vendre, ni rien faire, sans avoir reçu la marque. La marque de quoi De la bête. Ce hein? n'est pas le sujet ce soir, ce matin. Donc, Apocalypse chapitre 13. Vous, vous pensiez que Dieu parle en l'air et que ces choses sont dites comme ça, la Bible ne vaut absolument rien. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. Et puis, nous sommes en 2020. Vous l'avez vu et vous l'avez projeté. Donc, le programme est un pacte éducatif mondial. Donc ça veut dire qu'effectivement, que, d'ailleurs, vous pouvez bien remarquer une chose, parce que vous ne voyez pas comment le diable tisse ce filet, effectivement, avec votre carte bancaire. Vous n'avez plus de secrets. Votre passeport, pourquoi on voit des passeports biométriques Si elles s'était pas biométrique, on ne saurait rien voir. Mais quand c'est biométrique, quand tu passes à la frontière, on sait que tu es passé ici. Quand tu vas là-bas, on sait partout, tu... d'ailleurs, on en a parlé avec vous ici l'autre fois, ici, qu'est-ce qu'on a vu C'est que quand... Vous utilisez votre ordinateur, tout ce que vous faites partout où vous allez, tout ce que vous allez manger dans le restaurant, où vous les fait sortir, à chaque seconde. Même les maisons que vous avez visitées. Donc, tout ce que, et puis en plus, il n'y a pas de secret, parce que tout ce que vous dites sur votre, vos, vos, vos Instagram, que vous vous renvoyez tout ça, ils vous connaissent mieux, parce que vous-même, vous les informez très bien de ce que vous êtes. Alors, ils n'ont même pas à pouvoir faire des recherches. Ils sont seulement à de voir récolter les informations. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas même des. Quand vous ouvrez votre ordinateur, vous des cookies, des cookies. Vous voyez là Eh bien, vous dites oui, j'accepte tout ça. Et puis après, vous allez commencer à voir, parce que vous allez acheter beaucoup de feuilles de manioc et vous allez comme les feuilles de manioc tout le temps qui viennent. Ah oui, c'est ça. Pourquoi Parce qu'ils vous ont ciblé. Donc, vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur, la liberté, vous pouvez les dire au revoir, en fait. Oh, nous sommes un peuple libre dans un pays. Vous n'êtes même pas libre dans votre propre pays. Il n'y a pas de liberté. C'est ça que les saintes Écritures nous disaient. Ne dormez pas, réveillez-vous. Et, et qu'est-ce que l'écriture dit encore dans dit, lycée Mais Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est le lycée, non Qu'est-ce qui va se passer Alors une ruine soudaine le surprendra. Vous voyez maintenant, effectivement, avec tout ce que nous sommes en train de pouvoir vivre, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'était passé aux temps anciens Les hommes se sont rassemblés pour commencer à faire croire une tour de la belle. Nous voulons avoir des choses uniques. Nous y sommes déjà parce que la communauté économique européenne, vous connaissez donc l'Empire romain dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, ne plus que ça, comme vous dites que la Bible est la vérité. Puisqu'il y aura un quatrième royaume, comme on avait parlé à Daniel, vous savez, qui existera sur la terre. N'est-ce pas, non pas Nous, sommes, nous y sommes, non L'Empire, l'Empire romain. Vous le, nous le vivons, c'est cela, donc sans frontières, sans rien. Et puis effectivement, ça s'est reconstitué comme vous le voyez. C'est là que vous pouvez voir effectivement. Donc, toute chose que la Bible a eu à pouvoir déclarer. C'est pour ça que vous devez toujours faire très attention. Ne venez pas comme des comédiens ça vont dire, bon, on va passer un peu de temps. Non, vous venez pouvoir préparer votre lieu où vous allez passer votre éternité. Parce qu'il faut que vous compreniez que cette terre d'à présent, le monde dans lequel nous sommes, ce que les dirigeants du monde ne le savent pas, ils se battent effectivement contre euh, le problème. Ils, ils ont raison de se battre. Vous savez, réchauffement climatique, hein, c'est si cela, on doit faire des programmes. Effectivement, ils font des programmes. On respecte cela. Vous comprenez Mais ce que vous oublié, ce qu ne devez pas oublier, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Pourquoi il y a le réchauffement climatique Pourquoi Pourquoi Mais c'est écrit. Hein, dans, dans la Bible, hein, c'est écrit. Oui, il nous est dit ici, dans 2 Pierre, je pense que 2 Pierre chapitre 3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 et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, c'est la même chose que vous Amen. Okay. Dans les derniers jours, il viendra des temps, des, des moments, les, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Les derniers jours, ce sont les derniers c'est dans lesquels nous sommes, hein. les derniers jours. Vous Prenez Un jour est comme alors, nous sommes dans les derniers jours, hein? Maintenant, il dit, il y aura donc les, les railleries, les moqueurs, par ce soit leurs propre convoitise. Verset 4, il dit, voilà, ce <coughs> que je vais prendre, dans même, quelque chose est vous, parce que bon, c'est ça, oui, c'était, nous sommes au verset, euh, au verset 4, il dit, <coughs> donc, et et disant, où est donc la promesse de son avènement, n'est-ce pas Car depuis que les Pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous entendez cela Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Hein? Vous vous souvenez, non Vous avez compris, non Tandis que par la même parole, la parole qui avait dit que la terre avait été détruite par les eaux, la même parole nous dit que, tandis que par la même parole, effectivement, c'est-à-dire par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, donc ceux que là où nous sommes, la terre d'à présent, il dit sont donc, c'est là, sont donc gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, le verset suivant, il nous dit, mais j'ai le verset il dit, mais il est donc une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant les seigneurs, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera... Consumé. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu on peut avoir toutes les politiques qu'on peut faire. C'est comme si, autant temps de nous, on pouvait construire tous les barrages possibles, et même tous les paraboliques que vous pouvez avoir, ça n'allait servir absolument à rien. Donc, aujourd'hui aussi, nous sommes dans un temps où la parole qui avait dit que la terre sera détruite par l'eau. Effectivement, la même parole, le même Dieu, qui dit que c'était terre. Frère et sœur, en fait, à, à, à moins qu'on soit vraiment des... des même, même si quelqu'un n'est pas un être humain avec quand même une petite intelligence, comment ne pas quand même... Euh, même, je ne sais pas, quelque chose me dit, si déjà on peut comprendre la même, même, la même personne qui nous dit que moi qui ai détruit la terre par les eaux, à l'époque, vous avez douté, mais je l'ai fait. Et puis moi-même ici, je dis que cette terre ici, je vais détruire par le feu. Tu entends cela avec les témoignages. Tu continues à mener ta vie comme cela. Même un chien ne peut pas faire ça. Parce qu'un chien, quand il sent un danger, il court. Est-ce que vous comprenez Alors que l'être humain a été créé, qu'il soit quand même plus élevé qu'un chien. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas, moi je ne sais pas si vous je ne sais pas. Même un chien... Quand il sent un danger, non, il cherche un endroit pour se cacher. Mais toi, un homme, auquel c'est Dieu-là, tu es assis, auquel c'est Dieu-là, tu dis que cette terre ici, moi j'ai décidé de la détruire par le feu. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas rester comme ça? Je vais rester comme ça avec la terre en question? Non, parce qu'il y a le même Dieu aussi, avant qu'il détruise effectivement aussi la terre par les eaux, il avait pourvu d'un moyen de secours pour les saluts de celui qui avait les désirs de pouvoir être sauvé. C'est pour ça qu'il avait construit l'arche. Donc, il a fait que celui qui veut être sauvé, qu'il entre dans l'arche. S'il rentre dans l'arche, effectivement, il sera sauvé. Donc, c'est même Dieu aussi dans le temps dans lequel nous nous trouvons aussi, qui a eu à pouvoir dire que cette terre là présent, avec autant de preuves que vous voyez, effectivement, parce qu'aucun homme ne peut effacer cela. Et d'ailleurs, tout un chacun de nous, ici, vous savez que quand un gouvernement se met en place, même chez nous ici en Belgique, partout, pendant tous les pays, enfin, qu'est-ce qu'on parle effectivement Ah, on doit faire des efforts pour le réchauffement climatique. On nous envoie maintenant dans les voitures électriques, effectivement, sans émission de CO2, ainsi de... tout le monde, dans le monde entier. Évidemment, ça veut dire que les gens se rendent compte que quelque chose va se passer. Est-ce que vous direz que Dieu n'a pas prévenu les hommes Parce que par tous les moyens. Les hommes comprennent qu'effectivement, que non, on ne sait plus vivre. On doit changer notre méthode. Mais au lieu de changer votre méthode, changez quand même la façon de voir les choses. C'est vrai, pourquoi penser tellement à fabriquer Alors, mais d'où vient ce feu Cherchez maintenant pour qu'on puisse changer nos habitudes. Parce que c'est à cause du péché que cela vient. Amen. Amen. Si mon peuple, choquit mon nom est évoqué, s'humilie et puis, eh ben, je l'exaucerai. C'est sera le moment où, quand même, l'homme dit non. Au lieu de voir, si les coups, il faut changer les goudrons, non. Est-ce que, le problème, c'est du goudron? Le problème, c'est du CO2. Il faut chercher quand même l'origine. C'est comme le médecin qui doit faire ses examens sur toi pour savoir comment on en est. Il ne faut pas donner comment directement les médicaments Il de d'abord examiner. D'où vient le problème? Parce que ici, il s'agit de cieux. Vous comprenez? Parce que j'ai toujours posé la question, je ne sais pas où je suis sujet ce matin, je vais dire, en inquiéter posé la question, je vais vous poser la question, avec tout ce que nous faisons, nous allons faire effectivement tous les efforts qu'on va faire, plus de charbon, plus rien, parce qu'on va faire cela. Bon, comment allez-vous colmater la couche de zone qui est déjà ouverte On va envoyer les missiles pour aller bombarder, vous bombarder, c'est encore du co c'est encore du tout ça. Avec quelle bombe allez-vous bombarder pour que la couche de zone se referme même un aveugle peut quand même comprendre que les, les, les parties glaciaires se commencent à pouvoir fondre. Ce qu'on dit que non, ça n'a jamais été comme ça depuis des années. Mais pour quelle raison Parce qu'il y a le feu qui augmente. Il faut qu'on qu suive effectivement, parce que l'homme doit quand même comprendre qu'il y a un problème quelque part. Donc si c'est avec les cieux, parce qu'il est très bien, parce que c'est quand même la couche de zone, c'est où c'est dans les cieux. On se dit qu'on sait tout le monde sait que Dieu habite dans le ciel. Même par des messages qu'on dit, mais si ça a rapport, ça n'a pas un rapport avec euh, l'eau que nous boisons, Non, non, non, le ciel. Donc le, la chaleur monte effectivement de. Il dit, bon, si ça vient du ciel, c'est que c'est le domaine des dieux. Donc on doit qu'on dit, alors là, il y a un problème, parce que comment solutionner avec ces dieux Pas avec des formules mathématiques, changeant des carburants. Non. Comment solutionner avec ces dieux c'est ça que l'homme doit arriver à pouvoir comprendre, mon frère et ma soeur. Comme nous avons dit qu'un animal, un chien, un perroquet, il peut comprendre qu'il y a un danger, je ne peux pas rester ici, je dois trouver un endroit pour me réfugier. Vous comprenez cela C'est ça. Mais l'homme qui... Donc, on entre dans le pacte, donc, comme les choses vont se faire, à partir du mois de mai, ils vont se retrouver pour arriver à pouvoir... Voyez-vous que, comme nous pouvons le dire... La Bible est toujours d'actualité. Elle euh, nous, nous positionne hein, à la page de la page pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi nous rendre compte que bah, si l'heure dans laquelle nous nous trouvons, c'est cela que, qui est important pour nous, ce que nous ne marchons pas en tâtonnant, comme on dirait effectivement, bah « Bon, on ne sait pas tellement très bien où nous allons. » Non, non, non, non, non. Nous savons où nous allons. C'est l'heure, effectivement, mon frère et ma soeur, de vous réveiller et de changer, de ne plus rester dans les habitudes, en fait, de penser qu'effectivement, que bon, ça doit continuer comme ça. Non, ma soeur, non, mon frère, réveille-toi. Il faut que tu changes même ta manière de pouvoir servir Dieu, ta manière de pouvoir t'approcher de Dieu. Toutes ces choses doivent réellement être changées. Pour quelles raisons ça doit être changé Parce que, avec les temps, ma soeur et mon frère, les habitudes se sont installées dans chacun de vous. Vous ne le voyez probablement pas, mais en fait, c'est la vérité. Les habitudes de pouvoir faire ceci. Et je voulais toujours répéter en cet endroit, quand les habitudes s'installent, c'est beau, mais en fait, Dieu n'est plus là, dedans. Dans votre façon de prier, votre façon de chanter, votre façon de faire les choses. Quand les habitudes s'installent, c'est très mauvais. Et quand on s'organise, on dit, bon, ça va se passer comme cela, c'est très mauvais. Il faut qu'on puisse changer notre façon d'être. Faire quoi, effectivement Que les Seigneurs, notre Dieu, Puisse nous accorder la grâce de voir les choses de la bonne manière. Et surtout qu'il y ait l'urgence à nous. Les venons pour lire dans le livre de Colossiens. Et eh bien, c'est cela, oui, Colossiens. Ouf, il fait vraiment. Mon frère, si on peut ouvrir la porte là-bas, je crois que ce serait bien. Et si on peut aussi diminuer un tout petit peu, ça serait aussi bien. Frère Rosario, mon frère Jonas, juste diminuer un tout petit peu. Nous sommes heureux d'avoir la bonne température. On peut mettre un petit peu avec la température de l'homme. Alors, nous sommes dans Colossiens au chapitre 3. Ah, Colossiens chapitre 3. Il nous dit... Merci. Merci Je voudrais qu'on lise, euh... ah, c'est tellement ici, mais bon, vous allez m'accorder la possibilité de lire un peu plus loin. Alors, verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est et reste. Je crois que c'est la même chose que vous Hein ah, j'ai toujours la même version jusqu'à côté de moi ici, pour que Colossiens, on va lire un peu, et puis c'est toujours nécessaire. Voilà, Colossiens chapitre 3, dis verset 5. Il hein? dit donc, faites donc mourir... Ben, d'abord, je vais commencer au verset 1. C'est toujours mieux. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, je vais d'abord... Quand on parle de la droite de Dieu, ne voyez jamais l'image que Dieu Tout-Puissant est assis là et puis il y a une chaise ici, où le Christ est assis à la droite. Non, c'est une magie pour pouvoir dire la puissance de Dieu. Vous comprenez voilà. C'est pour ça que les gens ont toujours eu à pouvoir euh, comprendre à ce moment-là. Ils voient, ils voient qu'il y a trois dieux en fait ou ça, mais ici, il n'y a qu'un seul Dieu qui exprime les choses de manière tout à fait spirituelle et imagée pour qu'on comprenne. Alors, hum, verset, nous réduisons dans verset, verset, verset 2, il dit. Non, je répète, je répète. Qui donc vous êtes récité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont donc sur la terre l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous connaissez la cupidité Vous la connaissez vraiment L'amour de... Toujours l'argent, toujours l'argent. Et puis pour donner et quelque chose à quelqu'un, Ça c'est toujours un problème. L'amour de l'argent en fait aussi, c'est ça. Donc c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. N'aimantez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni Scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, ainsi donc saints et bien-aimés,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 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, exhortez vous exutez vous les uns les autres en, en, en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques, par des, par des, par des éthimes, pardon et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Maintenant, je continue encore. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par les actions des grâces à Dieu les Pères. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes, que tu nous réveilles Père, pour que nous puissions devenir beaucoup plus conscients encore davantage de notre départ, car bientôt, très bientôt, nous devons rentrer à la maison. Bénis-nous encore, mon bien-aimé Père Tibisson, et merci encore pour ces instants avec ta parole Père. Donne la force à mes frères et mes soeurs qui sont venus et ceux qui sont venus ici pour la première fois, Seigneur, que tu les fortifies davantage, afin qu'ils puissent aussi avoir le cœur ouvert pour entendre mon bien-aimé, Père Parce que nous ne savons pas ce que les lendemains nous réserve, mon Père Saint. Tu sauves encore aujourd'hui, puissions encore agir. Pardonne-moi, Père, là où je manquais. C'est vrai, ce n'est pas là où je manquais, mais je manquais. Je faillis aussi à beaucoup, Père, que tu me pardonnes, mon roi. Que ce soit simplement un micro où toi, où ton peuple, tu n'as pas entendu ta voix. Et moi, y compris, Père puissance je voulais aussi entendre, Père. Aide-moi encore, je te demande cette grâce au nom de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous réalisons dans ces écritures que nous venons de lire l'amour et la grâce de Dieu à l'égard des hommes et comment Dieu a eu à pouvoir poser un acte tellement si, si grandiose et si puissant pour qu'un homme tel que vous et moi, nous puissions aujourd'hui être appelés fils et filles de Dieu. Et comme l'Écriture l'a dit tout à l'heure, pendant que nous le lisons, cela a touché aussi nos cœurs. Il dit ceci, il dit, je pense que au verset, verset, verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, vous suivez, parmi lesquels vous marchiez autrefois, vous savez cela non Lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous ah, cela? Donc, effectivement, que, je crois que c'est aussi euh, la, la même parole que cet homme de Dieu a eu à pouvoir utiliser dans le livre des Éphésiens au, au chapitre 2, je pense, euh, le chapitre 2, et, et, et le verset 1, et il nous dit, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, Selon les trains de ce monde. C'est aussi la même expression d'une certaine manière, effectivement, qui a été utilisée ici dans Colossiens au chapitre 3. Donc, il fait qu'effectivement, nous continuons de dire, selon les trains de ce monde, c'est là dans lequel vous marchez autrefois, selon les trains. C'est non, chapitre 2 de verset 2. Selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous entendez cela?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 Colossiens, il nous fait part effectivement, il dit, mais nous tous aussi, nous étions de nombre. De ceux-là qui étaient destinés effectivement aussi à, à la colère à venir effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pour que aujourd'hui, nous puissions ne plus être du nombre de ceux-là qui, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours dans la rébellion et ainsi de suite effectivement, ayant et, et ce qu'on appelle l'animosité, parce que vous voyez bien ici, chapitre. 3, Colossiens 3, je, je vais dans chapitre verset, comme ça, chapitre 3, évidemment, il dit, verset, euh, verset 8, il dit, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, effectivement, toutes ces choses, effectivement, que, on, qui sont citées ici, ce sont des choses qui font partie de la liste dont vous connaissez, effectivement, de certaines manières on pourra être y arriver, qui fait que, jusqu'aujourd'hui, l'animosité, l'animosité, parmi les hommes, effectivement, et puis, il nous dit, donc, la colère, c'est la colère, l'animosité, et la calomnie, donc, la calomnie la toujours, vous connaissez ce que c'est que la calomnie, non Donc, euh, vous êtes là avec euh, une personne, ah, je, suis, je suis content de te voir mon frère Jonas, effectivement, Jonas euh, euh, quitte la chaise, il part, et, et puis c'est Joseph qui se met, il dit, eh, tu, tu vois Jonas donc, Jonas que tu vois là, il est comme cela. Et quand Joseph, lui aussi, il part, effectivement, il va voir Gabriel, il dit, de toi, donc de toi qui a parlé de Joseph, de, de, de Jonas, en disant par là, effectivement, il parle maintenant de toi aussi. Donc tu as vu, par exemple, Brigitte, quand il est Brigitte, là que tu vois, non, cet esprit-là qui fait en fait, effectivement, que les hommes sont des hypocrites voyez, oui, ils sont en face de vous, ils vous sourient bien, très bien, et vous tournez les dos, et ils vous bombardent auprès de quelqu'un d'autre. En fait, ils ne se rendent pas compte que l'autre, là aussi, il est hypocrite. Oui. Tu penses que tu te confies à quelqu'un qui va t'apprécier parce que tu critiques euh, Jonas, pardonne-moi toujours mon frère Jonas, Jonas, eh, bon, toi, tu, comme ça on va te voir bien, effectivement, mais la personne à laquelle tu as parlé de Jonas, quand il va aussi voir quelqu'un, il va aussi te critiquer aussi. Donc, vice versa, on vit dans un monde d'hypocrisie. Jamais l'homme n'est normal. On ne peut pas être là, te voir et vraiment dire, ah je t'aime beaucoup. Même même quand on dit parfois je t'aime, on ne sait pas si vraiment le véritable je t'aime, je t'aime. Parce ben, que c'est ça aussi le problème. L'homme n'est pas naturel. Dieu veut que tu sois naturel. Amen. En fait, Dieu veut que tu sois vrai. Amen. Vrai dans ce sens que tu te sens aller parce que c'est ce que tu dois être dans ton corps que tu exprimes. Pourquoi être faux ah, Il fait trop chaud ici. J'aime pas trop enlever souvent ma feste maintenant, je pas beaucoup trop. Est-ce que vous voulez avec la chaleur, je ne peux pas avoir le ventilateur, ce n'est pas grave, moi. Pourquoi Alors que tu as la possibilité de pouvoir. Parce que d'abord, quand tu es faux, toi-même, tu n'es toi pas en paix. L'écriture que nous venons de lire, effectivement, dans Colossiens, au chapitre 3, qu'est-ce qu'il qu nous dit, effectivement, si vous remarquez très bien, et, et regardez très bien. Il s'y dit, verset 15, Colossiens 3. Verset 15 dit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » C'est-à-dire que ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois en paix. Tu ne peux pas être en paix avec les autres sans d'abord que toi-même, dans ton âme, dans ton cœur, tu sois en paix avec toi. Si tu es troublé, mon frère et ma sœur, comment vas-tu apporter la paix aux autres parce que ce qui est important d'abord, c'est que toi-même, tu puisses arriver d'abord à expérimenter la paix. Tu comprends que la paix est vraiment importante. Si je le vois troubler, c'est qu'il n'a pas encore trouvé ce que moi j'ai trouvé. Alors tu vas lui parler de la paix. Est-ce que vous comprenez Donc, si, si il faut qu'on comprenne qu'effectivement, que tout ce que le Seigneur veut et cherche pour l'homme, ça n'a jamais été pour le bien des dieux. Parce qu'on pense que, ah, on va faire ceci pour que Dieu puisse être élevé, glorifié. Non, ce n'est pas parce que toi tu chantes que Dieu sera élevé ou glorifié. Non, il n'a pas besoin de tes chants pour qu'il soit élevé ou glorifié. Non, il est là-haut dans les cieux, il est élevé. Il est glorifié, mais c'est vrai, frère. La terre, c'est pour toi. Quand Dieu est là, il ne pas se dire, oh, mais de euh, toute façon, que je m'en fous Mais ce n'est pas toi que tu peux t'en foutre, mais en fait, ça ne va rien faire à Dieu. Dieu, il est dans les yeux. C'est un qui es sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui va souffrir de la chaleur. Non mais, frères et sœurs, on doit, parce que les hommes ont une réflexion, nous sommes très intelligents. Les diables vous trompent. C'est vrai. Quand Dieu vous donne aussi l'intelligence, pour parle les choses Il n'y a pas des dit qu'il ne faut pas être intelligent. Mais on doit comprendre, effectivement, qu'avec notre intelligence, on doit remercier quand même Dieu. Est-ce que vous comprenez Mais si cette intelligence se fait « Ah, moi je suis très intelligent, je peux fabriquer. » Alors que tu te poses la question « Mais d'où vient la pensée de fabriquer ?» Parce que j'ai jamais, moi ici, depuis que je suis, n'ai jamais fabriqué. Est-ce que vous comprenez Parce que l'homme se glorifie souvent hein? « Ah, j'ai découvert, j'ai fait. » Mais tu as découvert quoi Tout ce qui est sur la terre a toujours été sur la terre. Est-ce que tu comprends Il y a quelqu'un qui a fait ces choses. Et parce que tu as observé, tu as commencé à réfléchir, « Ah, maintenant je peux faire ça. La chaleur, c'est le soleil. » Mais c'est la vérité, frère et sœur. C'est là que le diable trompe l'homme en disant, ah oui, comme ça, l'homme dira, ah, je suis intelligent, il dit, j'ai pas besoin de Dieu. Non! Tu auras toujours besoin de Dieu! C'est la vérité. C'est Dieu. On en a besoin. Vous savez, il faut que, c'est pour ça que l'homme doit être instruit pour comprendre effectivement ce qu'il y a autour de lui et c'est donc pour lesquels, quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a fait. Dieu n'habite pas sur la terre. La terre, c'est pour toi. La pluie, c'est pour toi. Le soleil, c'est pour toi. Donc, chaque chose que Dieu a fait, c'est pour ça que vous devez comprendre, parce que je réponds, oh Dieu, il est méchant. Dieu n'est pas méchant. S'il était méchant, allait il de donner d'abord tes la donner à nous, tout ce que vous avez, le, le, le vent, tout ça pour respirer Parce que quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, il ne va pas donner de bonnes conditions. Est-ce que vous comprenez Non. Avant de pouvoir quand même parler du mal de Dieu, réfléchis un tout petit peu. Je, dis, mais je suis dans ce monde, d'abord, quand je me regarde d'abord, je suis heureux. Je dis, ah, combien je suis heureux d'être même un papa et une maman. Mais qui a fait de toi que tu sois un papa et une maman Toi-même, c'est qu'il y a quelqu'un. Que tu puisses aller quelque part au marché, tu achètes de la nourriture. Ah, les fruits, mais qui a créé les fruits Est-ce que vous comprenez Oh, j'aime bien manger un peu, un, peu de, un peu de steak là, tu vois, un steak un steak. Eh qui a fait les steaks vous comprenez C'est-à-dire que cette personne-là, il savait que tu allais aimer un peu du jugo, jugo d'agneau, il a pensé à toi, il a prévu les jugo. Comment ne pas les remercier Parce que, Moi, c'est vrai, frère, dit, mais, quand tu l'as dit, il dit, « Seigneur, c'est pour ça que David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que c'est que l'homme, oh Dieu, pour que tu te souviennes de lui ?» Il peut, il peut dire, mais, mais, mais, mais qu'est-ce que toi tu vas, tu vas me faire quoi Je t'enlève, j'enlève la nourriture, j'enlève tout, j'enlève l'eau, je sèche tout. Tu vas savoir rien boire. Mais il peut faire ça, il peut tout te priver. Qu'est-ce que tu vas faire D'abord tu, tu, tu vas, vas le trouver au bout de demander, pourquoi tu fais ça Tu le trouveras où Tu sais monter à l'échelle jusqu'au ciel Non Même les, les navettes, ben, ils n'arrivent même pas plus haut. Toi tu vas le trouver, même s'ils vont là-bas, ils vont, là ils vont fera pas à quelle porte il y a Saturne et il y a Jupiter comme ils appellent effectivement. Il y a Guélénéan. Tu vas le trouver où Pour dire, mais pourquoi tu ne m'as pas donné de l'eau Vous voyez, frère et soeur, si on peut simplement réfléchir, on dirait, Dieu du ciel, merci. Merci, je peux, tu as pensé à moi pour la nourriture, pour les vêtements, pour ceci, pour l'eau que tu peux boire, effectivement. C'est là qu'on comprend que Dieu est amour, monsieur. Oui, il n'y a pas de haine à Dieu. Dieu aime l'homme. Il a pris soin de déployer tout ce qui est autour de lui pour que l'homme soit bien frère et soeur. comprenons. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Tout est bon. Et s'il te dit quelque chose, c'est vraiment la meilleure chose. Il a trouvé, parce que qu'est-ce que Dieu peut te donner qui de mauvais, mon frère? Non. Donc ce qu'il te donne, c'est la meilleure. Si simplement l'oreille de l'homme pouvait entendre et réaliser effectivement ce que Dieu. Parce que c'est vrai, son cœur est tellement aussi attristé parce que il déploie tout pour l'homme. Quand bien même je ne savais pas prier Dieu. Il a pensé à moi. C'est pour ça que, il y en a de ceux qui disent, moi je vais, je vais savoir, je vais savoir bien prier Dieu, effectivement. J'ai dit, mais faut pas vous compliquer la tâche. Ah, parce que quand je les autres, je dis mais il faut pas vous compliquer la tâche. Dieu n'a pas besoin de formules, oh, ah, toi les, les avait puissants, des Sissiens, à ah, Abbas... Abba non, il n'a pas besoin de... Il y avait sa bord, il y avait sa sang, a... Non, non, tu lui parles naturellement. Amen. Seigneur, comme tu me vois là, je n'ai qu'un pantalon, il, il est troué, Amen. je voudrais te demander un autre pantalon. Amen. Tu n'as pas le avait sa bord, il y avait ici. Si, si. non Est-ce que vous comprenez Amen. Dieu n'est pas compliqué. Ce sont les têtes des gens qui sont compliquées. Amen. Dieu est simple, il veut que tu parles simplement. Amen. Parce qu'il a dit, c'est ton père, mon frère. Amen. Alors mets-toi chez nous, dis-lui que non, mmh. je n'ai pas de savon à la maison. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Pas autre chose. Alléluia. Frère, Dieu est tellement si bon qu'il descend au niveau. Et oui. Tu peux pas aller chercher plus haut parce qu'il vient vers toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la fête spatiale pour aller mmh. où est-ce qu'il est. Non, lui vient vers toi. Alléluia. Comme il a fait avec Adam. Adam n'avait pas allé au ciel, là où il était, Dieu, le ciel venait vers lui. C'est ça ce qui est merveilleux, mon frère et ma soeur, c'est que la grandeur, celui qui est grand, il simule, Il descend plus bas. Mais celui qui est comme ça, qui est comme ça. Il n'y a rien à espérer de lui. La grandeur simule. Donc le Dieu du ciel, il descend. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Il dit, mais ce pas possible. Même David dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, au Dieu dans les cieux, tu es adoré, tu es glorifié, tu as tout. Amen. Tu peux dire une chose, la chose arrive. Amen. Mais tu viens prendre soin de, de cet homme qui est, si est Aujourd'hui, ça va avec lui, demain ça va à lui. Mais tu l'aimes toujours. C'est pour ça qu'on dit que tu es vraiment amour. Amen. Et sa nature est, est celle-là, en fait. Nous l'avons lu avec vous dans 2 Pierre chapitre 3. malgré que les gens... Il se si effectivement, il pouvait aussi détruire une fois, non Mais il dit que notre Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais qu'est-ce qu'il fait Toujours l'amour, hein Il l'use de patience. N'est-ce pas vrai En vain qu'aucun ne périsse. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais que l'homme puisse mourir. Non, Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse se perdre. Parce que, vous le savez, nous l'avons entendu, nous l'avons lu avec vous ici. C'est pour ça. Il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que c'est, effectivement Vous vous souvenez encore Quand Lucifer, d'abord, qui était un ange, un archange, qui mettait les soins à la perfection, créait d'une manière extraordinaire, alors sa création avec des... C'était vraiment une créature tout à fait particulière. Il avait la puissance et l'autorité. N'est-ce pas vrai Oui C'est écrit dans le sens d'Écriture. Et, et l'homme n'était que formé, comme il avait la poussière de la terre, vous avez cela, non Tu étais de la terre, tu retournes à la poussière, tu retournes à la poussière, n'est-ce pas vrai donc. Et cet archange était crié par Dieu. Et non? Et il était même là quand Dieu dit, faisons donc l'homme selon notre ressemblance. Donc il a vu la création de l'homme. Et quand dans cet archange-là, l'orgueil est monté, l'iniquité s'est trouvée en lui, vous connaissez cela Qu'est-ce qui s'est passé Dieu l'a chassé. Donc il a chuté, donc cet encre, cet archange, c'était la chute en fait. Vous comprenez Donc, il a manqué. Quand il a eu un pouvoir manquer et que la chute s'est manifestée, effectivement, l'iniquité s'est manifestée dans en lui, vous connaissez cela, non Dieu est toujours resté sur son trône. Dieu n'a pas bougé. Vous l'avez entendu, mais souvenez-vous, Dieu n'a pas du tout bougé. Or, oh, c'était un archange puissant. Bien sûr que oui, puissant, et puis bon, les autres qui étaient là, ils savaient quelle autorité Dieu l'avait donnée. Mais quand il a chuté, lorsque Dieu l'a chassé, Dieu a bougé, il est resté sur son trône. Amen, amen. Mais quand la mode de mmh. terre, Quand la mode de terre, l'homme, a chuté, mmh. Dieu a quitté son trône. Amen. <rire> amen. Oui. Oui. amen. Si. amen. Ça, ça, ça, ça doit nous dépasser. Quand l'homme qui était l'homme formé de la terre, monsieur, placé au plus bas parce que les anges sont au-dessus, l'homme sur la terre, quand l'homme a chuté, Dieu s'élève de son trône. Ah oui, mon frère, ma soeur, c'est ça que les anges ont dit. On ne comprend pas ces dieux parce que l'un de nous ici a, a manqué la faillite, il n'a même pas bougé mais un homme, l'homme grand la terre, qu'on a vu nous tous effectivement que cet homme-là a chuté on voit Dieu ne peut plus rester seul, Dieu s'élève et c'est Dieu en question, c'est fait comme un homme est-ce que vous comprenez? ce n'est pas facile de faire ça, est-ce que vous comprenez? David dit mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Frères et sœurs, Dieu a créé la terre pour toi. Amen. Les animaux, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est pour toi. Amen. Il n'y a aucun animal qui peut dominer sur toi. C'est ça que nous devons comprendre, frère. Enfin, nous l'avons entendu la fois passée. Dieu t'a créé pour dominer sur toutes choses. Amen. Afin qu'aucune chose ne puisse dominer sur toi. Alors, nous comprenons, nous posons la question, mais et ce qui a fait que nous qui étions dans ce train-train de tous les jours, effectivement, que nous a dans cette rébellion, fasse qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus dans ce train-train de tous les jours, c'est-à-dire qu'effectivement être considéré comme étant le fils de la rébellion, et puis parce que dans le monde il y a beaucoup de mensonges, c'est ça en fait, ce que Satan a apporté au monde. La fausseté, c'est l'orgueil. Vous comprenez C'est-à-dire que chacun qui se regarde, et se dit, s'il n'y a pas moi, il n'y a rien. Mais il faut se poser la question, s'il n'y a pas toi, il n'y a rien, qui es-tu Tu oui. t'es jamais posé la question, qui es-tu Et puis, qu'est-ce que tu fais en réalité, en fait, dans, pour que sans toi, il n'y a rien Parce que le voisin aussi il va dire que sans moi, il n'y a rien. L'autre qui est derrière as dit, mais sans moi aussi, il n'y a rien. Alors, qui vraiment, qui est qui qui a dit, qui est qui, qui sans, sans lui, il n'y a rien. Parce que tout le monde dit ça. Est-ce que vous comprenez En fait, ce que nous devons comprendre d'abord, c'est que nous ne sommes rien. Il faut que nous comprenions que l'orgueil qui est dans l'homme, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu es orgueilleux, tu te prends trop de trop haut, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Tu réfugies dans quelque chose en fait que tu veux faire voir comme si tu as quelque chose. Mais l'homme qui a quelque chose, il ne cherche pas les parades parce qu'il a la chose. <rire> Puisque j'ai la chose, pourquoi je dois chercher à pouvoir faire comme si je ne l'ai pas, que je puisse montrer que les gens puissent me voir spécial Non. C'est quand on est spécial qu'on ne cherche pas ce qu'on te voit spécial. Est-ce que vous comprenez L'orgueil. C'est la pire des choses que l'être humain ne peut pas comprendre parce que, comme nous l'avons déjà entendu, n'oubliez pas ce que vous entendez en fait. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il n'aimera jamais qu'on lui fasse des remarques. Quand vous lui faites une remarque, vous lui verrez pas ça, vous voyez, il change de comportement. Ça, c'est un grand danger. L'oreille qui n'écoute pas l'instruction, ben, cette personne se ramène à des trucs. Mais c'est normal. Parce qu'en fait... Il faut comprendre, effectivement, que comme je l'ai entendu ici, que lorsque Adam, Ève de la Jardin, qu'est-ce qui a fait d'abord que Lucifer, enfin, cet homme, soit devenu Lucifer, Satan, aujourd'hui, qui est en train de détruire les gens. Qu'est-ce qu'il a fait Nous l'avons lu avec vous. C'est pas qu'il avait commis l'adultère. Ce n'est pas qu'il a été volé. Non, non, non, non, non, non. L'orgueil. L'orgueil lui est monté dans le cœur. De... C'est pour ça que vous pouvez réaliser, frère, vos oreilles ouvertes, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous tenir longtemps aujourd'hui, dis vous Frères et sœurs, je veux que vous compreniez cela. Parce que, ne faut pas que vous, vous puissiez vous mettre, en fait, dans les pensées que je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Non, il faut que vous compreniez qu'il y a des conditions à remplir pour aller au ciel. Parce que, si... Vous avez déjà raconté un témoignage, en fait, bon, c'est ce que j'avais entendu, puis je reviens dans, sur l'orgueil. Il y avait un frère qui vivait, quelque part, en fait, dans une contrée. Et, euh, et puis, à un moment, on n'avait plus de ces nouvelles. Puis, il y a eu un frère de l'Assemblée qui a eu à pouvoir de dire Ah, si on ne voit plus le frère, il faut quand même que je puisse le visiter pour savoir où il est. Bon, c'était surtout une absence, mais bon, il désir d'aller visiter la personne. Et il se souvenait qu'il était dans telle ville, effectivement puis dans, dans telle rue où se trouvait en fait, le, le frère. Et voilà qu'il va donc dans la ville, et puis il trouve la rue, et les numéros étaient à peu près pour qu'il s'avance, et puis il voit un monsieur qui est dans cette rue-là. Alors euh, il lui pose la question. Monsieur, excusez-moi, je cherche euh, quelqu'un de, de tel nom. Il dit, vous cherchez quelqu'un de tel nom. Il dit, mais. Euh, parce que, et puis le, le frère répond, « il dit, mais en fait, il est notre frère en Christ. Puis le frère s'est dit, mais, comme je vais le trouver ce monsieur dans les quartiers, je vais quand même profiter pour lui annoncer quand même la parole de Dieu. Il dit, c'est un, un frère c'est un frère que nous croyons ensemble avec lui. Nous nous avons reçu la parole du Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui sont sortis du monde pour vivre selon la parole de Dieu parce que nous nous préparons à la rencontre du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus dit, revient bientôt. C'est pour ça que la parole nous a été donnée pour que nous puissions nous accrocher davantage à la parole de Dieu, vivre comme les apôtres ont vécu seulement. Donc il y va hein, pour dire aux, aux messieurs qui comprendre effectivement. Puis le monsieur le regarde, il dit, vous cherchez donc euh, Joseph Vandenberg oui, vous voulez savoir où oh, Joseph Vandenberg Oui, il oui. dit oui. Alors, il pose la question donc, Joseph Vandenberg, c'est votre, votre frère en Christ Il dit oui, oui, oui, c'est notre frère en Christ, évidemment, nous prions avec lui. Et puis, c'est notre frère zélé, et avec lui, nous, nous, nous partirons au ciel. Allez, vous allez dire mais, ah, donc Joseph Vandenberg va partir avec toi au ciel Il dit oui. Il dit vous le connaissez Il dit oui, oui, oui, oui je connais. Ah, il dit oui. Alors, il répète encore il dit mais, donc, lui et vous, vous êtes de ceux-là qui devront aller au ciel. Parce que vous avez réussi à prendre de Dieu. Oui, oui, oui. Il répète, Joseph Vandenberg il vraiment va partir au ciel, oui. Alors il a testament les voisins qui dit, ben si Joseph Vandenberg, il va au ciel, eh bien, moi aussi. Alors les frères, étaient content. Il dit, ah donc tu es croyant. Il dit, non, non Je ne suis pas croyant, moi. Moi, je vis ma vie comme tout le monde, effectivement. Mais si Joseph Vandenberg va avec vous au ciel, moi aussi je viens. Pourquoi parce qu'il avait que Joseph Vandenberg, il vivait comme lui. Dans son quartier, il était ce qu'il avait, mais il vivait comme lui, fait -il. Quand il est à l'Assemblée, à l'Église, il est un frère en Christ. Mais quand il rentre effectivement à la maison, dans le quartier, on sait qu'il est comme tous les autres. Il, il crie sur le voisin, il y a des problèmes pour le mur mitoyen. Donc tout ce qu'on peut arriver à pouvoir un petit peu avec les voisins, c'est des accrochages. Mais vous, comment vous vivez avec votre voisin? Parce que les voisins qui perdront témoignage de vous. Ah oui, votre voisin doit dire qui vous êtes. Quand on va vous, vous chercher, effectivement, on dit, ah, ah oh, celle-là, oh, oh, oh. nous savons que vraiment, c'est une gentille dame, c'est un gentil monsieur. Mais quand on voit, vous voyez votre... vous cherchez qui? Ah, qui? Deux maisons de plus loin, là-bas, à côté. Deux maisons plus loin, là-bas. Ah oh, oui, c'est celle-là, dans le coin, là-bas. Pourquoi? Parce que, ah, la langue. Il dit, celle-là. C'est une croyante. Mais quand il ouvre la bouche, elle peut vous laver, elle peut vous nettoyer avec simplement sa langue. Vous ne voulez plus passer par sa maison. Pourquoi Oh, Mais j ai, j ai, un jour, il y avait seulement un problème. Mon chien a coupé, ça me manque au de nuit. C'était la guerre. Mon mire, mon mire, mon mire mitoyen, mon mire mitoyen. Tu ne dois rien mettre sur le mitoyen. Mais si tu meurs aujourd'hui, ce mire mitoyen va rester. Bref, simplement pour dire effectivement que... Votre... Alors, regardez très bien. Quand il a eu à pouvoir avoir cet, or, cet orgueil dans son cœur, Dieu l'a fait descendre. Maintenant, quand toi, mon frère et ma soeur, dans ton intérieur à toi, tu as cet orgueil qui monte. La Bible dit que l'orgueil précède toujours. Vous pouvez faire toutes les formules que vous voulez. Vous allez chuter. Ça, Vous pouvez tout faire. Quand Parce que déjà, quand tu es orgueilleux, tu méprises l'homme qui est à côté de toi. Donc, tous les autres ne valent rien, mais c'est toi qui vaut quelque chose. Alors, si on regarde la nature de Dieu, Dieu, il est très saint. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui pouvait dire mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces, ces hommes qui ont... D'abord, ça ne vaut rien. Je ne peux pas me descendre là-bas pour perdre mon temps. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu qui est tellement si haut, c'est pour que vous voyez effectivement que là où il n'y a pas d'orgueil, il y a l'humilité, la personne. Quand on est humble, on vient toujours à l'aide aux autres. Amen. Oui, mon frère, vous pouvez tout faire ce que vous voulez me faire croire, mais quand on est humble... Vous, savez, vous fabriquez votre propre sainteté dans votre imagination, votre propre salut, frère. Ce que vous devez comprendre, c'est un, un grand danger pour vous-même. La personne qui est humble, effectivement, il aime les autres. Amen. Humilité précède la gloire. Est-ce que vous comprenez Amen. Et l'humilité est vraiment la nature de notre Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez Amen. Vous vous souvenez Regardez ce qu'il a eu à pouvoir faire. Mais quand toi tu es orgueilleux, tu vas voir effectivement que s'il y a un homme spirituel, c'est dans l'Église, hein vous me suivez, regardez-moi s'il vous plaît. S'il y a une femme qui est très spirituelle, ce n'est que toi. S'il y a un homme qui soit spirituel par rapport à tous les frères que, que Dieu peut conduire, que Dieu peut oindre, ce n'est que toi. Alors quand tu arrives à cela, même si c'est un don, ça va chuter, monsieur. Quand l'orgueil commence à, oui, mais c'est vrai, vrai, les gens commencent bien, vous savez, quand Dieu déverse un don, ça va, fait... oui, le diable veille tout autour. Il tourne effectivement. Il dit bon, je vais maintenant commencer à pouvoir voir comment. C'est pour ça que quand on est un fils véritable de Dieu et que Dieu a placé un don en vous, il doit vous faire passer par des moments difficiles où vous souffrez. Ça, c'est une grâce de Dieu quand on a des épreuves. On passe par le feu là. Il vous travaille. Il dit mais pourquoi toujours moi -même? Parce que Dieu vous aime. Il veut arracher tout ce qu'il y a en dedans de vous. Ce qu'on a lu tout à l'heure effectivement. Oui, messieurs, parce que si cette nature charnelle cohabite avec les dons, la chute va suivre. Parce que l'orgueil n'est pas très loin, toujours là. Toi, tu vas dire, oh, carbone, Dieu, Dieu, tu, tu titulaire, vêtement, c'est le monde dire, Il y a qui moi on a dit, ça t'avait dit oui, toi tu as un don, toi tu as un don, et puis ah moi moi moi moi moi, quand tu deviens moi moi moi moi moi, il est déjà entré. N'oublie pas ce que vous entendez, mon frère et ma sœur. L'orgueil est la pire des choses parce que c'est pas parce qu'il a commis l'adultère que Dieu l'a chassé. Non messieurs, à cause de l'orgueil. Et par l'orgueil, tu fais tout. Parce que tu te prends en roi, tu peux prendre. Tu te rends dominateur de tout, effectivement. C'est ça le grand problème. Et puis bon, et puis, l'orgueil aussi, quand tu as l'orgueil en toi, tu ne peux pas écouter quand on te donne un remarque. Le conseil ne l'écoute pas. Tu es assis à l'Assemblée, on a beau parler, tu es toujours. Parce que tu te dis que moi j'essaie, je sais comment m'arranger avec Dieu. Est-ce que vous comprenez Or Dieu te montre comment t'arranger avec lui. Et toi tu dis, non, moi je ne peux pas entendre ce qu'il me dit. Lui, je vais entendre que Dieu me parle lui-même, qu'il vient. Et puis, bon, ah, je veux que je je. Mais je j'ai, tiens, tiens, jeunesse, mon enfant. Enfin, ben, si vous voulez entendre la voix audible de Dieu, mais vous l'entendez quand même. Vous savez. Quelqu'un qui est vraiment humble, cette personne, Dieu va vraiment se révéler à lui. Parce que Dieu est tellement extraordinairement extraordinaire qu'il peut te parler par la bouche de l'un comme de l'autre. Ce qui veut dire que même tu t'assieds as avec un petit, oh et Dieu ne peut pas, non, même par la bouche du petit, le Seigneur peut te parler. Vous pensez que Dieu ne s'occupe pas des petits? Ben, hier j'étais, je crois j'étais chez ma soeur ici. mon frère Emmanuel, vous connaissez Denderleu. C'était au milieu de la nuit. Et puis, quand je suis arrivé, parce que la voiture était dehors, tous les enfants, j'étais là, ils sont venus pour pouvoir me saluer. Et j'étais heureux, je suis toujours très heureux. Et puis, il y a Sarah, la fille des frères. Euh, Emmanuel, qui me dit, ah, ah j'étais content, j'ai dit, j'ai dit quoi, ma chérie Il dit, mais ah, ah, pour la réunion, C'était la réunion de quand Jeudi. J'ai dit, oh, oh, oh oui, gloire à Dieu, j'avais vraiment un problème. J'avais vraiment un problème sérieux. Et il il dit, c'est mon problème, je l'avais même exprimé à Frère Jonas, c'est ça? Et puis j'ai même exprimé aussi à la sœur Bambino. Moi, je n'étais pas au Et puis, les deux lui ont donné le conseil. Parce qu'il y qui devait venir à l'assemblée, s'asseoir, écouter ce que le Seigneur va dire, parce que le Seigneur est capable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais quand j'étais ainsi, <rire> tu as commencé à dire et puis plus d'un coup, tu passes à ça. C'était exactement mon problème. Amen. Ma situation à moi, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, Dieu me connaît aussi. Amen. Et puis quand je suis sorti, m'a bambine m'a dit, mais tu as entendu? Il dit, oui, j'ai entendu. Et puis il faisait il dit, mais tu as entendu? Mais tous les jours, on ont rendu témoignage. Il dit, j'étais content savoir que Dieu m'a parlé. Amen. Sarah. Amen. Vous, vous, vous, vous, vous méprisez trop les choses de Dieu. Dieu s'occupe des enfants. C'est Sarah ou Isaïman, à la petite. Vous connaissez Elle est où Parce peut que être dehors, oh, j'en sais rien. Lève-toi, ma chérie, pour qu'on te voie. Lève-toi, lève-toi là, là. Vous la voyez, c'est celle-là. Et dans le fond, c'est bon, elle chante dans la chorale ici. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que Dieu s'occupe. Il descend même jusque là. Parce que Sarah, là, que toi et moi, on peut mépriser. Il te montre, bon, bon, tu es un enfant, bon, on va s'occuper des grands. Mais Dieu s'occupe des enfants. L'orgueil que toi tu as, mon frère et ma soeur, t'es fait mépriser la preuve que je l'économie, même si te dis qu'elle se met des biens. Non, parce que pourquoi je me prends plus spirituel. Frère et soeur, avec ça, tu ne pourras jamais faire des progrès. D'abord, considère celui qui est assis à côté de toi. Humilie-toi, descends plus bas, réalise la grâce que Dieu t'a accordée. Frère et soeur, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. On se croit tellement si grand qu'on dépasse même Dieu lui-même, qu'on ne réalise même pas qu'en fait Dieu est en train d'agir même là dans les petites choses. Nos propres enfants, dans nos maisons, ils nous montrent la voie juste aussi des dieux. C'est vrai, frère et soeur, vous me pardonnerez. Vous voyez la petite Noémie, Noémie qui vient chanter ici Ici, peut-être que c'est pas ce, mal qu'on se fasse pâcher, c'est pas mon problème, mais pas dans sa maison, cet enfant ici, par son comportement, montre à papa et à maman ce que Dieu est capable de pouvoir faire. Si sa maman est ici, qu'elle entende cela, c'est aussi un jugement pour la famille. Vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas jouer avec les enfants. Le Seigneur l'a dit. Vous vous souvenez, je pense, dans la ville de la Sainte-Écriture ici, non? Il a pris un petit enfant qu'il a mis au milieu. Si vous ne vous convertissez et devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas. Oui, ces enfants, même euh, le fils de, la fille de notre frère Jonas. La Jonas, toujours un problème. Nous en avons avec vous. Fille, on, a, on a arrangé hein, notre problème avec lui. Hein. <rire> le problème des temps. La fille dit à papa, c'est toi. Je ne vais pas aller à temps à l'Assemblée. Tu prends ton chemin. Moi je prends le mien parce que je dois tout. Oui, c'est vrai. Toujours être à l'heure, à l'Assemblée. Donc ça veut dire que papa, tu fais ton temps de retard. Moi, je vais arriver toujours tôt parce que j'ai une responsabilité. chanter à la chorale. Frères et sœurs, ça va vous faire réfléchir. Vous ne regardez pas tellement très bien, parce que c'est tellement si grand. Des gamins, mais Dieu a pris un gamin. Un enfant, n'oubliez pas. Il dit, si vous le méprisez. Ah ben ouais, c'est écrit. Hein. J'utilisais ça, je ne sais pas. Je dis, si vous le méprisez, c'est moi qui vous méprisez. Ces enfants qui croient à moi. Pas ces enfants, ils croient un peu, parce qu'ils veulent chanter ici. ce que quand même dans leur cœur, ils pouvaient faire autre chose. Ils répètent pour venir chanter ici. Je voulais toujours dire effectivement que vous avez remarqué que chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, qu'ils aient des examens ou des tests ou quoi que ce soit, ils sont toujours là. Frères et sœurs, c'est aussi un jugement pour vous. Bien sûr que oui. Un jugement. Vous allez dire, moi, je suis grand, les enfants ne comprennent rien, j'irai au ciel. Mais n'oublie pas ce que le maître t'a dit. Amen. Si tu ne te convainc pas, de devenir comme ces petits enfants, tu n'entreras point au yes. ciel. Dans les petits enfants, il n'y a pas d'orgueil. Hein? Mais en toi, oui. Tu te crois beaucoup plus spirituel, tu crois que tu peux faire, bah, on va comprendre, on fait ceci. Non, l'enfant est simple. Quand Dieu dit quelque chose... L'enfant croit que ce qui a été dit, c'est ben, ce qui a été dit, eh bien, je le crois. J'avance comme ça. Parce que nous comprenons, effectivement... C'est pour ça que vous remarquerez, effectivement, que dans les Écritures que nous lisons... Vous savez, l'orgueil est quand même la source de beaucoup de choses. Pourquoi vous vous mettez en colère? Parce qu'on a touché quelque chose qui fait qu'en fait, ça, ça vous concerne, vous, et qu'on ne pouvait pas faire une chose comme ça contre vous, parce qu'on a touché votre moi. Est-ce que vous comprenez Alors vous vous énervez. L'orgueil que vous pensez que ce n'est rien. Non, monsieur, c'est la source de beaucoup de choses. C'est là que la haine aussi vient. Si vous entendez qu'il vous a parlé mal de vous, il vous a insulté, effectivement... Pourquoi moi je dois faire du bien Une personne qui m'a insulté comme ça, qui m'a insulté comme ça. Je peux pas. C'est pour ça que vous détestez les autres. Il n'est pas, comme on dit, effectivement il n'est pas dans mon calibre. Et puis il ne peut pas faire cela dans mon calibre parce que vous avez votre calibre à vous. Est-ce que vous comprenez Les autres ne peuvent pas entrer dans la, dans la high society. Vous, avez, vous devenez des VIP. Vous savez ce que ça veut dire VIP Very Important Person, la personne la trop importante. Vous, vous, vous regardez, je me regarde moi, je dis je suis la personne la plus importante. Qu'est-ce qui fait de moi Le costume. La chemise, la cravate. Qui fait de moi comme quelqu'un la plus important non, frère et sœur, mais il faut que vous nous réfléchissons. Comment je peux regarder, je, mon frère Jonas, il me dit, je suis plus important que Jonas. Il met aussi des cravates, lui aussi. Il met aussi des costumes, lui aussi. Ce n'est pas le costume qui va faire de moi plus important que lui. Réfléchissons. Tu chantes Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. T'es Et puis tu penses que vraiment, que ce Dieu, tu vas le voir. Alors que celui qui est à côté de toi. Tu n'arrives même pas à pouvoir l'aimer. Comment tu vas aimer ces dieux dont tu chantes, que tu n'as jamais jamais vu Vous voyez que, quelque part, nous sommes vraiment des comédiens. Nous jouons la comédie. pensez vous que Dieu va prendre des comédiens au ciel Frère, il n'y a pas la place pour des comédiens là-bas. Il y a la place pour des fils et des filles de Dieu. On n'est pas là pour vous supplier, je ne dire, pas, pour dire, rester à l'assemblée. Non, tu n'as pas envie de rester à l'assemblée, tu t'en vas. Ici, je ne supplie personne pour dire, rester en nombre. Non, monsieur. C'est pour, c'est celui qui a besoin de pouvoir réellement vivre pour Dieu et aller au ciel. Ah oui. On n'est pas là pour pouvoir vous forcer, rester avec nous. Non, mon frère. Les églises qui veulent avoir de membres, effectivement, pour forcer les gens, pour pouvoir demander, non, on va faire. Non, non, pas du tout. Ici, nous ne sommes pas comme ça. Ici, on prêche la parole de Dieu pour que celui qui a le désir de s'approcher de Dieu puisse trouver le moyen parce que mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, mon frère vous pouvez être échangé. L'hypocrisie ne peut plus avoir d'effet sur toi. Ce n'est pas possible. Pour ce que Christ a fait dans ta vie, non mon frère. Je ne peux pas être double. Non. Je dois, quand je regarde ma soeur, je l'aime. Mon frère, je l'aime. Peu importe même si elle n'est pas un croyant. Je l'aime, monsieur. Je ne peux pas choisir parce que c'est un croyant. Non. La Bible dit, aimez ce qu'ils voyent. Écoutez bien ce que l'Écriture dit dans Matthieu, mon frère et ma soeur. Matthieu nous le fait savoir. Non, même si mon voisin, il est méchant, comment je peux pas détester mon voisin? Je peux même pas prier pour que Dieu élimine mon voisin. Jamais! Est-ce que vous comprenez? Matthieu, chapitre 5, regardez très bien. Je crois que c'est Matthieu, chapitre 5. Parce que si, Matthieu, chapitre 5, verset, 8 bon, on va prier, vous allez rentrer dans. Matthieu, chapitre 5, il dit, écoutez bien. Ah, ah oh, C'est quand même extraordinaire. Mm -hmm. Vous voyez, ça c'est notre Seigneur, notre Maître. Il dit, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Il dit, que votre parole soit oui, oui, non, un non. C'est-à-dire que quand tu dis oui, que ça soit un oui. Pas tu dis oui, mais dans le cœur, non, bon je vais quand même dire oui pour le faire plaisir. C'est diabolique. Frère et soeur, il faut que l'hypocrisie s'arrête. Si c'est oui, dis oui. Parce que, vous savez, quelqu'un qui vous dit oui, dans cœur, il est non, quand il t'approche, vous savez, les courants ne passent pas trop bien. On voudrait quand même, tu regardes ton frère, tu dis, mon frère Jonas, est-ce que tu peux aller me prendre le bidon qui est là-bas, dit oui frère, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit, bon, oui mon frère, mais vous sentez que dans le cœur, il y a le nom. Et puis il s'élève, vous savez, quand tu... Déjà quand tu dis oui de la bouche, dans le cœur, il y a non, tu vas murmurer. Il est toujours là en train de pouvoir envoyer les gens. C'est toujours mes pas il une... a oh, tu... oh oui, oui, je veux, frère. Alors une personne comme ça, vous, vous, vous voyez ce que cela veut dire Toi-même, tu vas découvrir la personne, il va, il n'est pas content. Est-ce que tu seras heureux de pouvoir recevoir la chose qu'on t'amène Nous aimerons quelqu'un qui, quand il dit oui, c'est avec beaucoup de joie de son cœur. Oui, oui. Quand c'est non, non, non, je ne pourrais pas parce que ce n'est pas possible pour l'instant. J'ai dit car ah oui, il ne peut pas, mais je peux trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ah, oui. Alors écoutez bien, il dit euh, que votre parole soit oui, oui et non, non. Ce qu'on y ajoute vient toujours du... Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça veut dire que tu me fais du mal, moi aussi. Parce que dans le monde, on nous dit effectivement que si tu es toujours là, on te fera on te toujours faire, on va toujours dominer sur toi. Vous comprenez? Il faut réagir. Et il t'a tapé, tu le tapes aussi. Oh, c'est ce qu'il dit, œil pour œil. Il m'a arraché l'œil, moi bon, aussi j'ai arraché l'œil. La dent partie, sa dent aussi doit partir aussi, pour qu'il comprenne effectivement aussi ce que ça veut dire. Et lui, il nous dit, les Seigneur Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et don pour don. c'est 29, 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Alors ça, c'est pas facile. Cela, je vous assure que ce n'est pas facile. Déjà, quand il te frappe une fois, le sang monte dans le cerveau. Tu vois que tu commences à voir rouge maintenant. Tu dis, si nous encore une deuxième fois. Alors là, je perds patience. C'est la nature de l'homme. Mais tu es capable d'y arriver. Si cet homme ici a été crucifié avec Christ, c'est là la grande différence. Vous savez pour quelle raison vous êtes capable Parce que lui, quand on l'a giflé, oui. il n'a point rendu de gifle, effectivement. Il ne s'est pas débattu, non On l'a fouetté, on l'a craché, il n'a rien fait. Il s'est laissé déchirer. Puisque cet esprit-là qui était en lui est en toi, tu vas faire la même chose. Mais si c'est toujours toi-même, les choses sont différentes. C'est notre nature. Vous voyez que tout pointe toujours si nous sommes morts avec lui. Est-ce que vous comprenez Vous vous souvenez Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi. C'est écrit, non Okay, mais alors regardez, on ne continue, n'est pas terminé. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas réprécier. Dit, dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, ah, en tout il faut que j'aille chercher aussi les huissiers. Parce que, ah eh ben oui. Vous comprenez J'espère que vous comprenez ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il dit ici Laisse-lui encore ton manteau. Alors là, c'est trop fort. <rire> Dans ce monde dans lequel nous sommes, quelqu'un te frappe à la joue et tu lui étends l'autre. Les psychiatres, les psychologues vont dire quoi? Mais cet homme, il est vraiment, vraiment les plus, je ne sais pas quel adjectif qu'ils vont utiliser, il doit être problématiquement malade. C'est sûr que oui. Parce que c'est contre nature. C'est contre normes. Bien sûr que quelqu'un te frappe que tu ne puisses pas remettre. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand quelqu'un te frappe, et comme il dit, tu tends l'autre jour, la personne qui est en face de toi, il va pleurer. C'est votre force en fait, de les démontrer, parce que Satan l'a poussé à faire cela, pour vous pousser à réagir comme lui, afin qu'ils disent mais ils n'ont pas changé. Vous savez, je veux que vous voyez une chose, frère et sœur, parce que est temps file vite, mais je ne vais pas rester longtemps. Je veux que vous voyez une chose, mon frère et ma soeur. Satan, il a eu vraiment l'occasion de frapper. Il l'a fait. La couronne d'épines qu'on mettait là-bas, on, là on pensait que c'était les hommes. C'était Satan. Le fouet, vous connaissez le fouet romain comment ils étaient, c'est avec des clous comme ça, avec des pointes à borbou, hein Vous allez voir les images, je vous montrer les mains. Donc quand on te donne ça sur le dos, ça déchire les dos. Le coup de poing de ces Romains qui étaient des hommes robustes parce qu'ils travaillaient tout le temps. Donc, on, les soufflets qu'on lui a donnés, c'était vraiment des, des, des, des, des coups tels que quand tu reçois, ben, tu sens, parce qu'il était un homme comme vous et moi. Quand l'homme là lui a donné ce soufflet, il lui pose la question, « Pourquoi est-ce que j'ai mal parlé ?»« Pour que tu me tapes comme tu m'as tapé. » Il est formulé comme ça, vous le connaissez. Hein? Vous savez ce qui s'est passé avec l'homme Je crois que cet homme-là, commence à pouvoir pleurer, il est parti pour pouvoir se repentir, mais se répentir au Parce qu'il lui a posé la question. Il n'a pas dit, comme ça, lui, sur doigt. Non, Non, non, non, il lui a seulement posé la question. Si j'ai mal parlé, montre-moi là où j'ai mal parlé. Si j'ai bien parlé, pourquoi tu m'as frappé? Vous voyez, mon frère et ma soeur, il y a la puissance dans l'acte que vous posez à l'endroit de la personne quand vous ne répondez pas à ça. Imagine quelqu'un ou votre femme, ou votre mari qui vous insulte, ou votre, votre, votre voisin vous insulte et vous ne répondez rien. Pas que dans le cœur, vous dites « Voilà, c'est un imbécile. » On ne répond, répond pas aux imbéciles, on répond aux imbéciles par un silence. Non, c'est le même démon. Il va le sentir effectivement parce que les démons se communiquent. Est-ce que vous comprenez Il dit « On répond toujours aux imbéciles par un silence. » C'est comme ça que les mondes disent. Hein. « Si tu fais comme ça, tu n'as rien. » Alors quand lui t'insulte ou te effectivement, tu restes seulement quand il dit Seigneur, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Tu l'aimes encore davantage. Vous allez le sentir. Vous savez, j'ai un voisin. Ma fille là-bas le connaît, c'est un voisin. Je devais mettre une cabane dans mon jardin, plus au fond. Quand Je venais d'acheter la maison. Le voisin est venu me dire, le voit, monsieur FIC, voilà, euh, je veux, comme le, le mur qui est là-bas, au fond, là-bas, il est en train de tomber, je veux mettre un mur. Alors moi, naturellement, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, tu peux mettre un mur. Il m'a fait signer un document parce qu'avant que ça passe, ça passe à la, là, Comme il signer, pas de problème. Maintenant, il est arrivé un moment où moi, je voulais avoir la cabane parce que je devais mettre les choses à l'intérieur. Puis je crois qu'on avait même acheté un chien. Alors... Il y a les frères qui sont venus, frère Samuel est venu, tout ça, avec euh, ferobit un d'autres effectivement, aussi, je crois, tout le monde venu avait... Alors, on devait faire maintenant ce qu'on appelle la plateforme avec euh, les, les ciments d'abord pour maintenant monter la cabane. Quand le voisin m'a vu monter, mettre seulement les ciments par terre, ah là, là, là, là. Il est monté sur son toit. Il a commencé à pouvoir crier. Quand il de... Comment vous êtes tenté de voir D'ailleurs, vous avez été à la commune pour demander les, les informations. Vous êtes tenté de faire des choses illégales. Il a commencé à crier. Et puis vous allez, non, non. Moi, je ne disais rien. Alors, il y a le frère euh, Samuel qui commence à dire, « Mais frère, on doit continuer. » J'ai dit, « Continuez simplement il est monté, il a pris le photo. Et ma fille il dit Monsieur, vous savez que selon la loi, c'est interdit de voir prendre les photos dans la propriété de quelqu'un d'autre. Oh, mais je prends les photos pour preuve pour aller montrer à la commune. Bon, je ne disais rien. Il est allé chez le voisin. Mon voisin à côté, on s'entendait bien, mais là, là-bas, là-bas. Là là là là là là là je ne disais rien. J'ai dit à Frère Samuel, continuez. Ils ont mis une plateforme et tout ça, comme c'était carbone en bois. On a mis, on a mis, on a mis, on a mis, on a, mis, on a mis. Évidemment. Alors, il a beaucoup parlé. Oui, parce que vous allez mettre, vous allez maintenant construire maintenant. Mon mur qui est ici à côté il va aller militer là-bas. Là mes carrelages vont tomber. Je ne disais rien. On a monté les carrelages, on a monté les murs. Effectivement. Quand on a tout fini, je savais qu'il avait beaucoup parlé, tout ça. Je n'ai pas répondu. Quand on a tout terminé, chez lui, j'ai sonné, je suis rentré. Je suis assis, j'ai dit, comment vous allez Elle dit, ah, j'ai ja, éclairé, ai j'ai dit, pas de problème. J'ai dit, vous allez bien J'ai dit, vous avez un souci, c'était que le mur d'à côté. J'ai dit, oui, oui, oui, mon mur là, vois, il est fragile, avec le carrelage, parce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je vous avais fait comprendre que ce que j'allais faire, c'est une cabane. « Ah oui, et puis vous n'avez pas demandé la permission de, de bâtir tout ça. » J'ai dit, « Selon la loi, une cabane n'a pas besoin de permis de bâtir. C'est une structure en bois, on place là-bas, dans le coin du jardin. Ça n'existe même pas le pouvoir. » Et puis, moi, j'ai fait, « Il n'y a pas de problème. Vous avez un problème. »« Oui, parce que mon mur ne va pas respirer. » J'ai dit, « Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir chez moi. » Quand j'ai posé ma cabane, effectivement, il y a le vent qui passe entre votre mur et la cabane. Donc, il n'y a pas que mon ma cabane colle le mur. Il y a vraiment l'espace comme ça. D'ailleurs, c'était espace où je mets les outils. Ah, il y a Zeker. <rire> J'ai dit, bon. Tout autour aussi du mur que vous avez dit, qu'effectivement, que et vous avez conçu votre mur, qu'on ne peut pas toucher cela. J'ai dit, mais, dis, vous pouvez aussi venir voir aussi. Ma cabane n'a pas touché le mur extérieur que vous avez conçu. Ah, il y a J'ai dit, ok. Et puis je vous ai apporté aussi un petit paquet de chocolat qu'on puisse partager avec vous. Ménhir, j'ai dit, je dis oui Ménir. Aujourd'hui où je vous parle, chaque année, j'ai les plus belles cartes de vœux de bonne année. Je peux vous l'amener, c'est la vérité, vous voulez, mais avec tout. Il n'est pas en néerlandais, hein, en français. Oh, okay, que cette année soit vraiment une bonne année pour vous, avec vos enfants, nous sommes heureux. Donc, toujours les plus belles cartes, je les reçois. Et puis, avec lui et moi, c'est devenu un peu comme je t'aime moi non plus. Ah oui, oui, oui, oui, Je vais vous dire encore une autre chose, puis je vais terminer. Un jour, que les frères ne se fâchent pas, mais. Comme je connais mes frères, ils vont quand même m'aimer. Je vois une voisine là-bas, loin qu'il vient. Un jour, j'entends on sonne à la porte. Je viens, j'ouvre la porte, je vois une maman là, un peu âgée. Je la regarde et dis mes frères, il y a, il y a mes frères. Elle me dit vous, vous êtes le pasteur de Marcel. face enfin, c'est le frère Marcel. Je dit, pardon, madame, dis, vous, vous êtes le pasteur de Marcel. J'ai dit, euh, euh, oui madame, alors vous êtes le pasteur de Marcel Je, dis, je voudrais vous parler en, en rapport avec Marcel. J'ai dit, comment vous, vous savez que moi je suis le pasteur de Marcel ici Marcel habite là-bas, dans le sud de strate Comment vous savez que je suis le pasteur de Marcel En fait, un jour, je vais dans les. Euh, comment on appelle ça euh, À la poste pour envoyer un colis. J'étais là, je trouvais y avait une dame qui était juste devant moi, qui aussi envoyait le colis. Enfin, j'étais là, bon, je dis bon, je suis un peu près, j'étais là debout, Et puis, la dame va, elle était devant la guichet, et puis moi je m'approche, je m'étais comme ça. Puis je tourne devant la guichet, il me regarde, il ah, ah, bonjour pasteur. J'ai dit, non, c'est pour vous dire, j'ai dit, euh, je regarde, ah, derrière moi, il n'y avait personne. Ah, j'ai dit, bonjour ma soeur ni de A, ni de B, je ne connaissais pas la personne. Je vais à un autre endroit. J'ai tenté de pouvoir faire des couches comme ça. Je vois quelqu'un qui passe, qui me dit, « Bonjour, pasteur. » Alors, j'ai dit, « Seigneur, que ton nom soit béni. Okay. » Écoutez, j'ai dit, imaginez que j'étais avec le problème avec la caissière. J'ai discuté ici. Donc, chaque personne, sans savoir que la personne qui va passer à côté de vous, ou bien même avec lui-même. Est-ce que vous comprenez ça veut dire que les gens dans votre quartier vous connaissent. Vous pensez que les gens ne connaissent pas qui vous êtes. Quand vous venez prier ici, ça, que vous venez prier ici, donc votre vie est connue. Vous êtes en train de pouvoir parler du mal avec quelqu'un qui est là à côté de vous. Vous ne savez pas que c'est la voisine qui est là-bas de loin, il connaît qui vous êtes effectivement, et vous parlez, mais c'est qui vous êtes. Et vous ne vous rendez pas compte, en fait, vous détruisez votre témoignage. C'est absolument important que, frères et sœurs, que nous sachions que, d'abord, l'hypocrisie est une chose qu'il ne faut jamais avoir. Amen. Pas seulement être chrétien ici, mais quand on est aussi dehors. Amen. On doit vivre vrai et avoir une façon de vivre, effectivement, correcte dans chaque endroit. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir double vie. Non, non. Une seule, ça suffit. Amen. Et puis, comme nous l'avons aussi entendu, que votre vie, comme nous avons continué à terminer, que notre vie soit vraiment aussi une lumière pour nos voisins. On ne vit pas seulement dans notre petite maison, euh, avec nos enfants, et puis le voisin à côté, on ne s'entend jamais. Ce n'est pas normal. Parce que si moi j'ai cru à la parole de Dieu, c'est pour aider mon voisin. Pour aider ma voisin. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le voisin, et les voisines connaissent des croyants, donc vivez comme des croyants. Nous continuons. Alors il dit, Matthieu, qu'on avait, avait dit, bon, avait, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset 41, il si quelqu'un te force à faire un mille, je lis ça et puis nous allons prier, vous allez rentrer. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en avec lui, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça c'est important. Et je m'arrête un peu là, je reviens. Le problème avec nous est celui-ci des deux côtés. Et il y a celui qui vient venir t'emprunter. Cette personne qui vient venir t'emprunter, il a un besoin. C'est un frère ou une soeur. Quand toi, tu as de quoi prêter à la personne, vous me suivez? Quand toi, tu as de quoi prêter à la personne, prête à la personne. Je sais que il y en a de ceux qui viennent vous emprunter, une fois qu'il a emprunté, il y a beaucoup de raisons qui viennent. Ah, il y a ça qui s'est passé, je n'ai pas, pas su te rembourser ceci et cela. Bah, Alors à qu ce qu'est-ce qui se passe effectivement en nous je dis, Une telle personne, s'il revient encore une fois chez moi, je ne le prêterai plus jamais. Parce que un, hein, elle n'est pas correcte. Elle vient pour me rembourser les géographies, des histoires, effectivement, comment ça expliquer. Ça va. Alors, regardez une chose. Toi, le Seigneur te dit, si tu as de quoi prêter à quelqu'un, prête. Il vient t'emprunter, il en a besoin, prête-lui. Maintenant, si lui ne te rembourse pas, ce n'est pas ton problème. Le Dieu que tu sais, il va s'occuper de la personne. Pensez-vous que vous allez aller au ciel et laisser des dettes non, mon frère, ma soeur, non. il faut quand même qu'on soit correct quand même devant quand même les gens. Tu vas emprunter à frère Jonas, d'ailleurs je pense que frère Jonas, est tu vas emprunter à frère Jonas. Oui, frère Jonas, oui. tu vas emprunter à frère Jonas. Et tu as, pour pouvoir remettre à frère Jonas, tu dis non, c'est mon frère, il va comprendre. Et puis, gloire à Dieu, le Seigneur vient bientôt. Tu vas aller au ciel avec une dette. Le Seigneur dit, ne devez rien à personne. Ça veut dire que déjà, c'est pour ça que quand on va terminer la réunion, il faut qu'on vérifie. Qui est-ce qu'on doit, que je puisse au moins chercher. Ah oui, ne laissez pas, frère et soeur. moi quand je sors, je dis je dois arranger avec tout. Je dois voir qui est-ce que je dois, parce que je ne vais pas avoir de problème. Je veux, si je dois partir, que je parte sans laisser des dettes. Est-ce que vous comprenez donc, si tu dois à Frère Jonas, si je dois à Frère Jonas, après la réunion, on va s'arranger avec lui pour que les remboursements s'effacent rapidement. Si c'est en totalité ou en petite tranche, je dois. Est-ce que vous comprenez Donc, chacun de nous, parce qu'il dit, ne devez rien à personne, si c'est ce né de vous aimer. Voilà. Moi, j'ai emprunté à Frère Jonas. Bon, maintenant, ça fait quand même de moi. Je suis en train de pouvoir... Vous quand, quand, tu savez, sais, quand, quand, quand vous avez emprunté à quelqu'un, avant de l'emprunter, vous vous voyez avec lui, vous l'aimez beaucoup, vous parlez, mais quand vous avez emprunté, maintenant vous commencez à pouvoir fouiller, vous le voyez, oh, ça coupe la communion. Est-ce que vous comprenez Donc, ce n'est pas, pas dit que tu ne peux pas emprunter chez ton frère, mais quand tu empruntes, trouve le moyen quand même de remettre, comme ça tu te libères de l'esclavage. Et puis s'il arrivait, quelque chose se passe, tu pars. Vous allez me dire, oh frère Léonard, mais et, et, et, et nous qui allons emprunter pour acheter des maisons, mais il n'y a pas de problème. Si tu achètes, tu empruntes, tu achètes la maison et que demain tu rentres à la maison, l'assurance-vie va payer. Amen. Oui, amen. Mais, mais bien sûr, vous me regardez comme ça. Mais c'est bien. Parce que j'ai emprunté, mais j'ai assuré l'assurance-vie. Parce que quand on, quand on te prête l'argent, tu dois signer le contrat d'assurance-vie que tu payes. Et bien quand je rentre à la maison, je n'ai plus de dettes parce que la maison est payée. Tous les créanciers sont payés par l'assurance-vie. Mais frère Jonas, il n'y avait pas d'assurance-vie que j'avais pris de lui. Est-ce que vous comprenez Alors je m'empresse d'abord de payer frère Jonas. Parce que l'autre côté, c'est si assurance, lui, existe. A dans le sens qu'on va l'embaucher. Donc, ça, c'est important que nous comprenions ça. Nous continuons rapidement. Alors, il dit Verset 42. Donc, quand nous sortons, nous devons vérifier hein? à qui nous devons. <rire> Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.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 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Le païen n'agit-il pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. venons nous allons prier.